Bonjour les amis, c'est Spice Doc Et aujourd'hui on va parler des mythes Déjà, il y a des gens, ils écoutent un mythe Ça veut dire que c'est un mensonge Ils osent dire Ah ouais, mais c'est peut-être vrai après tout Mais c'est un mythe, son nom l'indique, c'est mytho Mytho Moi je comprends pas, les gens ils ont dit Tenez une histoire C'est un mensonge Il y a des gens, ils osent dire que c'est vrai Par exemple, papa j'ai eu 20 à mon contrôle. Ouais, c'est ça, mytho, les douze travaux d'Hercule. Ça, c'est peut-être vrai, t'as raison, c'est peut-être vrai. Là, je peux inventer un mythe et je dis que c'est un mensonge. Les gens, ils vont dire, non, c'est peut-être pas mytho. Par exemple, hey, tu sais, aujourd'hui, j'ai soulevé une maison. Ah ouais, c'est peut-être pas faux, après Ouais, je crois que je te crois Moi je crois que je te crois Aujourd'hui l'espèce Spice veut soulever une maison Va-t-elle réussir À ce que je vois, elle est en train de réussir C'est peut-être pas faux après tout Après il y a Zeus Par exemple moi je suis Zeus Zeus vient de décider qu'il voulait soulever le soleil Oh comment il fait Oh c'est un mythe Ouais, mais c'est peut-être pas faux. Spice Dog est en train de faire une vidéo. Mais malheureusement, il a vu ses Lego. Moi, je comprends pas, les gens qui ont inventé l'histoire et qui disent que c'est un mensonge et les gens croient que c'est pas un mensonge il y a une personne, elle s'est imaginé une histoire, elle a dit c'est un mythe grec c'est un mythe romain, c'est un mythe je sais pas quoi c'est un mythe je sais pas quoi, c'est un mythe spice dossier, spice a fait un dossier, blague nulle c'est fait, il y a quelqu'un, il s'est imaginé une histoire, il l'a donné comme ça il a dit que c'était un mythe bah oui que c'est un mythe, il l'a imaginé il l'a inventé, oh. Un jour, tout le monde s'est abonné à Spice Doc. Bon, je l'ai créé. Tenez l'histoire. Faites-en ce que vous voulez. Mais c'est peut-être pas faux après tout. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous, likez, commentez et partagez. Bye. Aïe,